Nous sommes dans une cuisine. Le chef est assis au milieu de la pièce, le plongeur s'affaire. Dans la salle à manger, des personnes dansent, d'autres sont à table. Un homme se débat avec son assiette sous l'œil attentif de l'acteur principal habillé en serveur. Le chef, vêtu de l'uniforme blanc et d'une toque, se lève. D'une main, il lance le couteau qui vient se planter dans une table de travail et de l'autre, il retourne une crêpe. Un groupe formé de deux femmes et d'un homme viennent s'asseoir à une table. Le maître d'hôtel moustachu leur tend la carte. Pendant ce temps, le chef dispose une patte de jambon sur sa table de travail et la découpe à grands coups de couteau. Le maître d'hôtel cherche du regard le serveur et le découvre accoudé au bar, essayant d'embrasser la réceptionniste qui le repousse. Il se met en colère. Et séquence suivante, nous retrouvons le serveur par terre, malmené par son chef, qui le relève et le pousse violemment en direction de la cuisine. Il atterrit sur la table de travail du cuisinier, la lame du couteau lui tombe sur le cou, se relève et vérifie l'état de son cou. Il n'a rien. Le cuisinier n'en croit pas ses yeux. Il lui prend la tête, la tourne dans tous les sens, la soulève pour vérifier qu'elle est bien fixée. Le maître d'hôtel, qui n'a pas assisté à la scène, perd patience. Il attrape le serveur par le pantalon et le tire vers la salle à manger.